Aujourd'hui le 20 décembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Koupiansk, à la suite de frappes de l'aviation et de l'artillerie de l'armée contre des unités des forces armées ukrainiennes dans la zone de la colonie de Kislovka, région de Kharkiv, jusqu'à 30 militaires ukrainiens et 3 véhicules ont été détruits. Dans la direction Kranolimansky, des dégâts de feu ont été infligés à des accumulations de main-d'œuvre et d'équipements militaires ennemis dans la zone de la colonie de Novskoye de la République Populaire de Lugansk. Trois groupes de sabotage et de reconnaissance des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans les zones des colonies de Chervon et Yadibrova et Stelmakovka de la République Populaire de Lugansk. Les pertes quotidiennes de l'ennemi dans cette direction à 50 militaires ukrainiens, de véhicules de combat blindés et trois camionnettes. Dans la direction de Donetsk, les troupes russes ont poursuivi leurs opérations offensives. Dans les zones des colonies d'Ivanodaryovka, Bakhmutskoyorovka de la République Populaire de Donetsk, plus de 100 militaires ukrainiens. Quatre véhicules de combat d'infanterie et deux véhicules ont été détruits à la suite d'une attaque au feu complexe contre les positions des forces armées d'Ukraine. Dans la direction sud-donetsk, dans les zones des colonies de Konstantinovka et Zoloteyaniva de la République Populaire de Donetsk, des tirs d'artillerie ont détruit les points de déploiement temporaire des unités des 61 e et 72e brigades mécanisées des forces armées ukrainiennes. En outre, un groupe de sabotage et de reconnaissance des forces armées ukrainiennes a été détruit dans la zone de la colonie Novo Donetsko de la République Populaire de Donetsk. Au cours de la journée, les pertes de l'ennemi dans cette direction se sont élevées à 70 militaires ukrainiens tués et blessés, trois véhicules de combat blindés et deux camionnettes. L'aviation opérationnelle et tactique, les troupes de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont frappé le dépôt de munitions des forces armées de l'Ukraine dans la zone de là colonie de Novskoye du peuple de Louhansk République, 64 unités d'artillerie en position de tir, ainsi que des effectifs et du matériel militaire dans 143 districts. Dans la zone de la colonie du d'Ukrenka dans la République populaire de Donetsk, des positions ont été ouvertes et de stations radars de systèmes de missiles anti-aériens 300 ukrainiens déployés depuis la région centrale de l'Ukraine ont été détruites. Dans la zone de la colonie de Konstantinovka de la République populaire de Donetsk, un radar de contre-batterie en TPQ-36 de fabrication américaine a été détruit. Des avions de chasse des forces aérospatiales russes dans les zones des colonies de Stepanovka et Belozerskoi de la République Populaire de Donetsk ont abattu deux avions MiG-29 de l'armée de l'air ukrainienne. En outre, un hélicoptère ukrainien Mi-8 a été abattu près du village de Timofivka dans la République Populaire de Donetsk. Les systèmes de défense aérienne russes ont abattu un avion Su-25 de l'armée de l'air ukrainienne, près de la ville de Vuleida, dans la République populaire de Donetsk. Un hélicoptère ukrainien Mi-8 a été abattu près du village de Severnois dans la République populaire de Donetsk. En outre, cinq véhicules aériens sans pilote ont été détruits pendant la journée dans les zones des colonies de Rudovo en République populaire de Luhansk, Volnovaka, Novo Andrivka en République populaire de Donetsk et Velikikopani Compagnie dans la région de Kherson. Au total depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 347 avions, 186 hélicoptères, 2689 véhicules aériens sans pilote, 398 systèmes de missiles antiaériens, aériens 7168 chars et autres véhicules blindés de combat, 931 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 3693 canons d'artillerie et de mortiers de campagne, ainsi que 7674 unités de véhicules militaires spéciaux.